Ici, euh, au cœur de Metz, nous sommes allés à la rencontre du secours catholique des bénévoles, de celles et ceux qui travaillent ici. C'est un accueil de jour qui leur permet d'accueillir euh, plus de 500 personnes dans l'année, euh, démunies, en errance, exilés, euh, demandeurs d'asile ou déboutés du droit d'asile. Et ici, ils vont euh, recevoir euh, un accueil digne, pouvoir se restaurer, se doucher, retrouver un peu de dignité tout simplement. Le Secours catholique fait un travail remarquable, ici comme dans toute la France, et c'est ce devoir de solidarité qui est indispensable et qui montre aussi qu'on a besoin de changer certaines lois pour pouvoir garantir à chacun et à chacune la dignité indispensable à chaque être humain. Et c'est pour ça que c'était important de pouvoir discuter avec les bénévoles qui font cet accueil tous les jours de l'année ici au cœur de Metz.